Bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 de la question Métis. Je m'appelle Daniel Boucher. Notre invité aujourd'hui est Denis Jean, un ethno-historien originaire du Nouveau-Brunswick. Il a rédigé une thèse de métis en histoire intitulée L'ethnogène des premiers métis canadiens de 1603 à 1763, disponible sur le site Internet de la Bibliothèque Archives du Canada. Il a aussi rempli plusieurs contrats de recherche pour le compte de la chaire de recherche du Canada sur l'identité métis de Denis Gagnon. Il a également rempli plusieurs contrats de recherche pour les migrants du Québec, ainsi que pour la communauté métisse de la Gaspésie, sans oublier le fait qu'il a aussi travaillé pour le peuple acadien. Nous entamons aujourd'hui une série d'émissions qui portent sur le contenu de sa thèse, ainsi que sur ses plus récentes découvertes. Bonjour Denis-Jean. Denis-Jean, comment ça va? Ça va très bien toi-même, Dan. Je veux te remercier euh, de m'avoir invité. Très bien, merci. Alors, donc de... Euh, le, de, de, ton parcours commençant, pourquoi euh, tu t'es rendu là-dedans et comment ça, ça a marché là, pour toi? OK, bien là, j'ai je, je je, préparé quelque chose un peu là, pour euh, expliquer mon évolution, comment je me suis retrouvé à faire de la recherche sur les métisses puis euh, le, le parcours que, que j'ai suivi. Bon, euh, que, donc, je, je suis né et j'ai grandi à Campbellton, Nouveau-Brunswick. Euh, au nord de Campbellton, il y a la rivière gauche et de l'autre bord de la rivière, en face de Camelton, il y a Restigouche, qui est une communauté mi'kmaq. Hein, il y a Pointe-à-la-Croix aussi à côté, mais il y a Restigouche. Puis euh, Restigouche, euh, selon Père Pacifique, qui est un capucin qui, euh, qui euh, résidait dans, dans la commune, au sein de la communauté, c'est la métropole des mi'kmaq. C'est ce qu'il disait. Père, Père, Père Pacifique, c'est un grand érudit euh, de la langue et, la et de la toponymie mi'kmaq. Donc, moi, j'ai commencé... À, à, dans la famille, on, on, on, il n'y avait pas de tradition orale comme quoi on était des métisses. J'ai appris en 1983, euh, par euh, le biais d'un ami que, qui avait reçu une information d'un historien, un tenant de l'histoire nationale acadienne, que, que nous étions des métisses. Ça fait ça, ça m'a toujours resté, ça m'a intrigué. Puis. Euh, mais, mais moi, j'étais euh, impliqué en politique euh, et sociale, politique avec un petit P. Euh, politique et sociale, euh, de, depuis que j'ai 12, 13, 14 ans. À 14 ans, je lisais Nègre Blanc d'Amérique, je lisais des, des revues du Québec, Point de Mire, Quartier Latin, même si je ne je, je, je, je comprenais pas grand-chose. Mais quand même, j'ai été initié à ça. Puis de, de la famille chez moi, c'était très politique, c'était une famille euh, euh, très nationaliste acadienne. OK? Puis ça fait que rendu en, en 1986-88, euh, je euh, suis venu euh, en, en contact avec des, la, la, une tendance en politique qu'on appelle le primitivisme. Puis ça, ça a été parti par des, des gens à Détroit, euh, avec euh, il y avait un journal qui s'appelait Fifth Estate, hein, il ne faut pas confondre avec l'émission euh, euh, de, de télévision canadienne. Puis, avec un mouvement écologique qui s'appelait Earth First, euh, si je comprends bien le, le, la, la genèse de, ce, de cette tendance-là, ça fait que là, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je me suis d'abord. Euh, bon, le primitivisme, c'est une tendance qui, euh, qui, a, qui, a, qui a amorcé une critique de la technologie, euh, comme influencée par les, les, des, des penseurs comme euh, Lewis Mumford, Jacques Ellul, tout ça, du monde de même. Puis. Euh, <coughs> Euh, mais aussi une réévaluation des sociétés dites primitives. J'ai suivi ce courant-là un peu, le, le, le, ce qu'il publiait, tout ça, mais c'est d'abord mes racines européennes qui m'ont intéressé. Fait qu en 88, je suis parti, puis j'ai fait un voyage de deux mois en Bretagne. Euh, je, mon, le but de mon voyage était de faire une enquête sur le phénomène moderne du druidisme. Je suis arrivé là j'ai commencé, J'avais seulement une adresse d'un un, un livre que j'avais lu et il y avait l'adresse de, de l'auteur dedans. Puis, mais quand je suis arrivé en Bretagne, les gens m'ont dit Tu ne peux pas rencontrer ces gens-là, c'est des sociétés secrètes, etc. Puis, euh, mais moi, je me suis dit ben, ils doivent bien rencontrer le monde qu'ils ont à rencontrer. Tu sais? Ça fait que de fil en aiguille, j'ai ai fini par être euh, euh, reçu au domicile particulier des trois groupes druidiques de Bretagne. En tout cas, à ma connaissance, il y en avait seulement trois dans ce temps-là. Puis, comme euh, il y en a un, entre autres, c est, c est, c est, que j'ai rencontré, c'était l'archidruide euh, de, des bardes ovates et, euh, de Bretagne, et druides de Bretagne. Euh, <rire> c'est cocasse parce que, aussi, quand j'étais là, il a, il a reçu la visite de l'archidruide du pays de Galles. Okay. Okay. Fait que là, on est rendu avec le, le, les affaires de Stonehenge, et tout ça. Pis, en tout cas, j'ai aussi été au Festival Celtique de l'Orient, que, qui n'était pas connu euh, de, de, à l'époque trop, trop. Mais moi, je, je savais que ça existait. J'ai été là, j'ai rencontré des violonniques qui étaient venus au Nouveau-Brunswick, puis tout ça. Pis, en tout cas, c'était un voyage assez extraordinaire. C'était un, un voyage que je qualifie d'initiatique. Hein, C'est ça. Bon, en 87, je tente mon premier retour aux études. Parce que j'avais seulement ma douzième année. Ça fait que Là, j'avais le choix. Je vois-tu aux études celtiques à Antigonish ou que je vois aux études autochtones à l'Université Saint-Thomas à Fredericton? J'opte pour le deuxième choix. Je me rends là mais je, je me rends compte qu'il y a seulement un cours qui se donne sur les autochtones. C'est un cours sur les religions autochtones donné par un non-autochtone. Puis en plus, moi, les, les religions. Euh, le, le, le, le, je, ce que, je, ce que je perçois, c'est qu'il existe une spiritualité autochtone, mais non pas des religions ou une religion autochtone. Enfin, je l'ai sacré de mon là je n'avais rien à foutre là. Mais, je restais en résidence, puis le, les gens qui... qui euh, il y avait deux Autochtones qui, qui étaient dans la chambre en face de la mienne. Puis, il y a un des Autochtones, il s'appelait Emmanuel Nisgus Mitterlick. Emmanuel Mitterlick. Il est originaire de l'Iste Gauche, okay? le reste gauche en face de Luché-Grandi. Emmanuel, c'est un, un, un, un monsieur qui a, qui, avait, euh, qui a inventé un système d'écriture du Micmac et qui éventuellement qui a, a publié, euh, qui a été co-auteur, il était lexicographe, euh, disons, euh, euh, dans, dans la communauté, on dit un resident linguist. En tout cas, il, il a publié un livre, un dictionnaire sur euh, euh, anglais Micmac. Emmanuel m'a initié, c'était mon mentor sur la culture Mi'kmaq. Il m'a initié au, au classique de l'histoire des Mi'kmaq, hein, de, de, de l'histoire du littoral atlantique. Puis tout ça. Je m'étais tout le temps intéressé à l'histoire, de toute façon. J'avais lu des livres d'auteurs de, de, anciens, mais je ne faisais jamais de lien entre, entre les... De, je ne voyais pas le courant historique hein, dans ce temps-là. Ça, ça fait Emmanuel est devenu mon mentor. Ça, ça c'est en 87, euh, après ça, en 88, je vais en Bretagne. En 95, je me dis, bon, l'affaire des métisses, là, il n'y a personne qui fait de la recherche là dessus, tu sais. Fait, je me dis, je vais en faire, moi. Fait, je vais à ma maison et je pars pour Halifax. J'arrête au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Et là, on me dit, oh, les, les, le métissage, il n'a presque pas eu, c'est négligeable. Je dis, bon, ben moi, je suis parti, là, tu sais, je dis ça. <rire> ça fait que là, je vais, par, je vais parler à Maurice Basque, qui est un autre euh, euh, tenant de l'histoire nationale acadienne, puis il me dit, les Français s'intéressent aux relations entre les, les Français puis les Indiens. C'est ça qu'ils veulent savoir. Bon, c'est pas quoi que la vérité historique, mais c'est quoi ce qui intéressait les Français. Okay. Ça fait, je dis, bon, OK, je, je, je, je vais faire une recherche là-dessus, je m'en vais à y faire. Fait que là, je vais au centre d'archives de, de, de, de la Nouvelle-Écosse, les archives de, de l'endroit, puis euh, les, les, les bibliothèques, tout ça. Puis euh, je, je, je, je ramasse tout ce que je peux. Je prenais des notes, puis je, je, je prenais des, des, des, des, des, des, des extraits de textes et j'écrivais les références. Et je, je faisais beaucoup, beaucoup de photocopies. Fait j'ai passé presque un an à Halifax comme ça, puis je suis retourné chez moi. L'année d'après, je retournais au Centre d'études acadiennes parce que, parce que, rendu chez moi, j'ai commencé à relire tout ce que j'avais pris en note et tout ça, puis je me suis aperçu, bien, un métis ici, un métis là, puis un métissage ici, un métissage là, je me suis dit, wow, wow, là, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? il, y a, il y a quelque chose là, il y a, il y a anguille sous roche. Fait là, je m'en vais au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton, aujourd'hui appelé le Centre d'études acadiennes en bon. seine Je Fait, je passe l'hiver là. Mais là, j ai, j ai, j ai arrivé sur place, j'ai n'ai pas eu une hernie discale. Ça fait que je n'ai pas pu faire grand-chose. Là, J'ai été des mois de temps que j'étais euh, à moitié estropié. Là. Bon, ça fait que là, euh, je reviens euh, euh, chez moi dans le coin de Camelton. Et là, il est en train de se construire sur le, le, le, la réserve de gauche un fort. Il y a un, un entrepreneur qui est en train de construire un fort. Euh, un fort que, genre, on doute qu'il ait vraiment existé, mais, mais disons qu'un fort qui aurait existé lors de la bataille de la Restigouche en 1760. Mm. Ça fait que j'ai une amie qui, qui, qui, euh, qui a été faire une présentation aux employés, aux futurs employés, parce que là, ces gens-là travaillaient à la construction, mais ils allaient devenir des guides, hein, tout ça, puis c'est des Micmacs. C'était des Micmacs. Ça fait que là, je vais. Euh, <rire> Euh, je, je commence à parler un peu, puis euh, les, les, les Micmacs de, de, de, dans, dans, qui assistaient à l'atelier disent au, au, au patron Tu devrais l'engager, lui. Fait que là, je parle à Joe Gray, parce que c'était ça son nom. Puis, ça euh, fait que là, on, on se met d'accord. Ça que je, là, je, je commence à travailler pour à à aider à construire le fort. Puis, euh, on a des ateliers sur euh, l'histoire. Puis, euh, je, je, le, je partageais des connaissances que j'avais. Puis, il me parlait de, de ce qu'il savait sur les Mi'kmaqs ça puis ça. Puis, euh, puis, puis j'ai travaillé là deux étés parce que c'était euh, saisonnier, hein, c'est touristique. Ouais, ouais. Puis, l'hiver, entre les deux étés, j'ai résidé à, à Gauche, en avant du fort parce qu'il y avait comme un vieux, euh, c'était pas vieux, c'est qu'il y avait un restaurant, qui, qui, qui avait, qui, qui, il y avait une bâtisse, tu sais, il, il y avait un restaurant dedans qui avait fermé, ça fait qu'en arrière du, de moi, il y avait le fort, et de l'autre côté, il y, a, il y avait l'église en face de moi, avec les, le musée, J'étais en plein centre de, de, de, de, de la communauté. que <rire> J'ai résidé là tout l'hiver. J'ai fini l'autre été, puis là, ça, ça, ça, ça, ça s'est terminé comme ça. Puis, euh, mais en, en 97, euh, c'est ça, avec mon ami Emmanuel, que je fréquentais beaucoup, on avait des discussions à pu finir, puis des fois arrosées avec quelques bières, tout ça. Là. Puis, ça fait que là, euh, on, on s'en va pour un colloque sur l'éducation, un colloque l'éducation des Makeback au Cap-Breton, C'est né au Cap-Breton. Puis, il y a un monsieur qui vient avec nous qui s'appelle Charles Martinge. Il s'appelait comme ça parce qu'il est décédé lui aussi. Emmanuel est décédé, Charles est décédé. Euh, mais est... Puis, Charles, lui, c'était un, un monsieur qui, qui il a été, il avait été uh, cofondateur de la revue scientifique Recherche amérindienne au Québec. Puis, c'est lui qui a lancé toute une génération d'amérindianistes au Québec. Tu sais, ça fait que c ça... Fait un, un, un, un vieux de la vieille puis euh, ça, ça fait que lui me prend sur, sous son aile pour la recherche scientifique hein, universitaire tu comprends oui, oui. mais moi j'étais autodidacte ça fait moi j'étais le, le, le, le je, je suis le dernier que Charles a pris sous son aile puis, euh, puis mais, mais j'étais le premier autodidacte qui qui, à qui il faisait ça tu sais, ça fait que pendant une bonne dizaine d'années, Emmanuel et Charles ont été mes mentors. Charles, c'était un gars extrêmement généreux. Il m'envoyait plein de données, puis des documents, puis tout ça, ça finissait plus. Ça fait que là, en 2003, je décide de tenter un deuxième retour aux études, parce que Charles m'a dit, tu devrais retourner aux études. Puis, il dit, va en histoire. Il dit, c'est la base de tout. Ça fait que là, je m'inscris à l'UCAN. Parce que là, je ne voulais pas aller à l'Université de Moncton puis travailler sur les métisses puis tout ça, puis me faire crucifier tu sais, pour des, des, des, des, des nationalistes, là, que, que, un nationaliste que moi, je commençais à, à, à questionner beaucoup, hein, c'est ça. J'en avais mangé du nationalisme, là, moi, de, depuis que j'étais jeune. Tu sais. Ça fait que là, je vois à puis euh... là, j'arrive là à l'automne de 2003. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre 2003? C'est le jugement parlé. En même temps, à l'automne, Charles avait donné mon nom parce qu'il savait que je, je travaillais beaucoup sur la généalogie autochtone parce qu'il fallait que j'identifie qui étaient les métisses. Tu j'ai passé des années de temps à décortiquer la généalogie autochtone puis quoi ce qui était vrai, quoi ce qui était pas vrai. Enfin quoi ce qui était fiable puis pas fier. Tu sais? Ça fait que là, je... ça fait que là, il avait donné mon nom. Un organisme qui regroupe les trois bandes Mi'kmaq du Québec, le secrétariat de Midma et Je me fais contacter par ces gens-là, puis là, j'ai mon premier contrat avec les Mi'kmaq parce que moi, j'ai commencé à faire de la recherche euh, sur la, la, la, la Gaspésie, puis je, je savais qu'il y avait de quoi, puis, parce qu'il y a un document qui, qui, qui existait, c'est un registre, le plus ancien registre de, de paroissial de la Gaspésie, c'est le seul qu'on a qui date d'avant 1760. C'est le registre de, de, de, de, la, de la paroisse Sainte-Famille de Pabot. Donc, je vais prendre une petite gorgée, si tu permets. Ce Pabo, c'est, je ne sais pas... Que, si les gens ont une idée, c'est situé entre la baie des Chaleurs et Percé, là, à peu près à mi-chemin. Bon. Et euh, dans ce registre-là, j'avais remarqué qu'il y avait des femmes qui étaient identifiées seulement par leur prénom. J'ai commencé à faire de la recherche sur tableau, ça, ça fait que j'ai présenté un premier rapport en 2004. Mais cet automne-là, en 2003, j'ai aussi rencontré Alexandre Allemagne dont, dont euh, euh, Étienne Rivard, il avait mentionné son nom l'autre jour. Bon. <coughs> Parce que moi, j'avais reçu son nom du directeur du PRDH, un monsieur du nom de Carboneau, je pense. Ça fait que M. Alleman, euh, lui, il avait reçu, il avait mis la main sur, euh, sur le, le, le, le cardex Drouin, dit, de l'Institut généalogique Drouin, tout ça. Puis, euh, mais puis il avait fait de la généalogie autochtone, mais seulement sur les Inuits. Ça fait que c'est moi qui l'ai lancé dans, dans la généalogie autochtone des Mi'kmaq. Puis euh, j'ai ouvert l'esprit là-dessus, puis c'est lancé là-dedans. Puis c'est moi qui ai présenté Alexandre à Pierre Montour, qui, qui venait de, de, de publier là, au, au, au Canada aux voleurs, qui, qui est maintenant oui. un avocat qui travaille pour les causes juridiques de, de, de, de, des métisses. Puis, euh, mais, mais il y a l'historien Russell Bouchard qui avait déjà travaillé avec Alexandre, puis il connaissait bien, mais c'était dans le cadre de... de, de c'était pas en rapport avec les métis, c'était en rapport avec les, les unous montagnais. Puis les... les, les, les, euh, les euh, dans le temps qu'il a publié son livre, Le dernier des montagnais. il y a des gens qui nous écoutent qui savent de quoi je parle. Oui, oui, oui, oui ça. Pardon? Oui, certain. Pardon? certain. Oui, certain. Oui, OK. Bon. OK. Fait que là, en 2005, je, je, je, je rencontre Laurier Turgeon, un chercheur de l'Université Laval, et euh, parce que j'avais été visiter, euh, je ne me souviens plus pourquoi j'étais là, j'avais rencontré Étienne Rivard ou autre chose, puis, puis ça, ça fait que j'ai dit ben, est-ce que je peux participer? Ça fait que je. Et il dit ben OK j'arrive là, puis euh, comme c'est souvent le cas, j'ouvre le colloque. Je suis le premier à parler. <rire> Mais là, il y avait Denis Gagnon qui était présent sur place. C'est là que je rencontre Denis en personne. Ça fait qu'on va dehors, puis on commence à jaser, puis tout ça, là, à, à, lors de la pause. Puis euh, éventuellement, j'ai rempli plusieurs contrats de recherche pour la chaire de recherche de Denis Gagnon, qui est la chaire de recherche que tu as mentionné tantôt. Bon, ça c'est fait qu'en 2009, euh, <coughs> euh... Là, je, je décide de, de partir pour l'Université de Moncton parce que là, j'avais fait beaucoup de recherches puis j'étais prêt pour euh, faire ma, ma, ma, une thèse de maîtrise. Tu fais, là, je m'en vais à l'Université de Moncton puis là, c'était la session d'hiver. Mais ça fait Là, il n'y avait personne de disponible parce que c'est un tout petit département. Il y a quelques profs d'histoire-là. Mais, mais Ils, ils m'ont dit, il y, y, y a un autre professeur qui arrive à l'automne. Tu fais, bon, ben là, je m'en vais chez nous de nouveau. <rire> Encore une fois, je reviens l'automne. Puis le, le professeur, c'est ce que, qui allait devenir mon directeur de thèse. Il s'appelle Gregory Kennedy. Puis il avait étudié à l'université de Toronto, mais il avait étudié sur. Euh, euh, euh, il avait étudié avec euh, William C. Wicken. le docteur Wicken, C'est lui qui était témoin expert quand les Mi'kmaq ont gagné la, la, la cause le Marshall, qui leur a donné le, le, le, le, le droit de pêche commerciale. Ça fait que... Les, les, euh, pour perdre le fil, là... Bon, euh, oui, c'est ça, ça. Ça fait que Gregory rencontre... Euh, euh, parce que moi, j'avais rencontré euh, William Moiken à Halifax quand j'avais commencé ma recherche en 1995. <coughs> puis, euh, ça fait j'avais été voir le, le... Moi, je vois tout le temps voir les experts, hein, partout ce que je vois, puis tout ça, j'ai tout le temps fait ça. Puis ça, ça, ça fait qu'à à, à, à, l'université euh, St. Mary's, à l'IFAC, je vais rencontrer euh, un professeur qui s'appelait John Reed, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est probablement le meilleur historien sur le, le, dans les provinces maritimes. Fait je je le voir, je dis, euh, ça a l'air, c'est vous qui, qui êtes... Euh, le, le grand spécialiste sur l'histoire des autochtones, des Mi'kmaq, il dit non, puis, puis maintenant, il dit, c'est William Watkins, que j'ai rencontré William Wiggins comme ça, avec qui plus tard, je vais côtoyer, de, quand je vais travailler avec le, le MMS, hein, des Mi'kmaq, parce qu'il était directeur de la recherche, tout ça. Ça fait que, c'est <coughs> un peu Est-ce qu'on arrive à la pause, là? On a il, euh... Euh, On peut continuer, de le... dire ben, c'est parce que moi, ça ferait mon affaire, que ce soit la peau aussi. OK, bon, ben, je vais juste dire ma, ma thèse. Bon, ma thèse, en fin de compte, je vais parler un peu de ma thèse parce que là, on, on, on, on s'enligne pour faire une série d'émissions sur ma thèse. Hein? Plus les, les recherches que, que récentes que j'ai euh, mes, mes récentes découvertes. Bon, c'est que ma, ma thèse euh, euh, elle, elle contient trois chapitres. Euh, premièrement, c est, c est, ça porte sur la théorie puis toute euh, l'histoire, de, de euh, c'est quoi la, la, la, la, la question métisse, puis euh, l'identité, tout ça. La, la deuxième partie porte sur un territoire qui est, la, la, en fin de compte, la colonie de l'Acadie, qui, qui est la, la Nouvelle-Écosse-Continentale, en Mi'kmaq, c'est le knit Kimak. Puis, le, le, le, le troisième chapitre porte sur un, un, un autre, un deuxième territoire qui s'appelle le Gaspégewagi ou la Gaspésie, l'ancienne Gaspésie, dont les limites s'étendaient probablement plus loin que la Miramichi dans ce temps-là, vers, vers, vers le, le sud-est. Hein? Que... Que... Mais, mais là, je vais expliquer, euh, parce que j'ai eu une évolution aussi, parce qu'en 2009, j'ai prononcé une conférence lors du Congrès mondial acadien à Caracat, Nouveau-Brunswick, puis le, le titre de ma conférence, était La communauté métisse de Pabo ». Parce que tantôt, comme je l'ai expliqué, j'avais travaillé sur Tabo, je savais que les métisses étaient à Karakhat, mais je n'avais pas vu l'ampleur du peuplement métis dans le Gaspé-Gawagi. Les métisses, étaient à l'Est, Gouche, ils étaient à Gaspeg, à Gaspé, ils étaient à Miramichi, ils étaient à fait, C'est une évolution. J'ai fait cette recherche, ma thèse, sur deux territoires. Mais, mais là, on va voir tantôt que ça, ça, ça a encore grossi beaucoup plus gros, là, ma, ma perception des métisses. Donc, euh, qui sont les métisses? Que sont les métisses? Les métisses, historiquement, c'est des individus, des groupes d'individus qui possédaient une culture qui leur était propre, distinctive, qui n'était ni européenne, ni amérindienne, mais métisse. Un mélange des deux, en autre mot. Puis ça, c'est bien important parce qu'il y a tout le temps des gens qui reviennent et ils pensent, là, bah, parce qu'il y, y a beaucoup de souches autochtones dans leur famille ou, ou euh, euh, euh, s'ils si étudient, là, comme en géologie, ils voient des établissements de, de, de, de, de, de peuplement d'ascendance mixte, puis, et, et, c est, c est, c est, ils pensent que c'est métiste. Non, c'est la culture. Il faut que tu regardes la culture, c'est ça. Si tu n'as pas la culture, tu n'as rien. Pause. Oui. On, on prend une pause puis on vignettes. revient. Deux minutes. Oui. On prend une pause okay. puis on revient.